décédé vous rend-il visite dans vos rêves Les défunts peuvent-ils communiquer avec nous Vous avez perdu quelqu'un de proche récemment Vous faites partie de cette catégorie de gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a que le néant, que la personne n'existe plus sous aucune forme. Et pourtant, on dénombre une quantité infinie de signaux qui démontrent que la mort n'est pas tout à fait la fin, qu'elle est le début d'un nouveau chapitre, bien qu'elle reste la plus grande énigme de tous les temps. Une personne défunt peut chercher à entrer en communication avec quelqu'un qui est toujours en vie. Cette personne pourra en effet vous rendre visite dans vos rêves, en se manifestant sous diverses formes que faire, si un défunt vous rend visite dans vos rêves. Si ce phénomène peut paraître terrifiant, surtout lorsqu'on le vit pour la première fois, il n'y a généralement rien à redouter. Vous avez cependant un rôle à jouer, afin d'aider le défunt à passer dans la sphère supérieure. La solution la plus efficace est de réciter un mantra de guérison qui aidera la personne défunte à lâcher prise et lui apportera le soulagement qu'elle recherche. Une fois guérie, l'âme de cette personne pourra évoluer et elle ne vous rendra plus visite dans vos rêves.